La maison du maçon est sans sas, ze, se, se, se, se, zon, son, sans sas, la maison du maçon est sans sas.